On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft aujourd'hui. Je vais essayer de survivre avec un euh, voilà. demi-coeur. Je vous donnerai la commande pour faire ça en description. Ah, tu peux. Ah, c'est chaud parce que. Ah oh, putain, c'est le champ. Ah, ouais, c'est le dire. J'ai désolé avec un commentateur Ah que... oh, putain C'est une fille ou un versant Les deux Il <rire> n'y euh, a, a pas de montagne Oh purée je suis sur une île C'est un ninja que ça <rire> Moi je suis sûr je vais pas chercher de la pierre Pourquoi oh, t'as fait que la pioche hein. oh, les items La pioche en pierre euh, La pioche en... Oh, là. Les autres en bois ça sert à rien de Les faire à part la pioche pour récupérer de la pierre Pour Enfin les autres en pierre Ah d'accord. Ouais, bon Moi ça fait longtemps que j'ai joué J'ai joué plein de. J'ai joué longtemps de ce jeu C'est toujours préféré. Oui. Alors mes jeux préférés. Ouais parce que t'en as plusieurs. C'est mon premier, il est au premier du cl classement celui. Ah d'accord. Du classement. Et tu t'entends quoi hein? on Survivre. Stand -box. Stand -box, quoi, on va survivre. C'est un jeu standbox. Standbox c'est un gars quoi C'est un gars créatif. Un jeu créatif, ouais. Et si tu manges tu... pas, du coup tu meurs Oui <rire> Si je mange pas, je meurs Je commence à avoir faim en hein. plus Ça, c'est à cause du poison ah, ah, oui. ah oui Parce que tu prends les dégâts Il ouais, faut, pas... faut pas que je, je vais trouver, si je tombe de trop, je meurs Il Je faut pas que j'aille trouver Je vais faire le four. Reprendre, il faut chercher du... du charbon pour euh, la nourriture. Je vais pas te recouvrir Ah, il y avait peut-être de la pierre pas très loin, mais c'était plus rapide de faire ça. Ah, ouais, toi tu fais les choses rapides. Hein. Ah, des moutons, ça c'est bien. Ouais, bien. Pour la nuit, pour faire, pour faire un. Il n'y a pas la nuit des monstres. Ah ça va pas au jeu d'horreur du coup. Ouais des fois je, je sursweat, hein, mais. <rire> sur voilà. Parce que bah, des fois il y a un zombie un... qui arrive pas derrière moi et je sursweat. Ah ouais. Ouais je n'en vois pas, mais et, du coup je vais. Je vais pas manger ça comme ça. Non c'est la poule qui me tente. Alors. Donc là les gens. Ouais, regardez. J'ai euh, pas de bouffe. Enfin si j'en ai, mais j'ai pas.. Ouais, je parlais pas parce que.. Je parlais pas parce que je cherchais du charbon, mais. Bon, oh, je parlais pas de.. Que... Oh putain, ah, putain ça j'ai, Ah ça j'avais pas vu qu'il y a des. Euh, des dont on va les éléments les voyait maintenant. Ah c'est cool ça Buggy, ouais, je suis euh, dit, oui, c'est bugué. J'ai ah, joué, je me dis merde, c'est buggy. Je trouve pas de charbon là, ça va me saouler. J'aime pas ne pas courir, j'aime pas. Je peux faire courir, c'est quand Par contre, faut pas que je trouve. Par contre, faut pas que je trouve, je mange parce que sinon, ça là... Voilà, on cherche du charbon pour. Euh... Bah pour me faire, euh, pour faire car la viande, tout simplement, parce que, voilà, peut-être si je trouve un, un village, je prends du blé je fais du pain, voilà. Ah bah voilà, une grotte, euh, enfin une grotte, c'est pas une grotte celle -là. Non, c'est bon pas... il n'y a pas de jambon ici. Non, oh non, non. Si je trouve ça rapidement, ça va être chaud. Bon, tant pis, au pire, je ferai du charcoal et puis c'est tout. Je l'en ferai moi-même. Avec du bois. Moi, ouais, je pense que je vais en faire parce que là, c'est n'importe quoi. <rire> ouais, sinon ça va être chaud. Si je n'en fais pas tout de suite, ça va être trop chaud. Ah, là, là, là, ça va plus vite, ça. Ah, je prends du bois pour faire du charcoal parce que là, vous voyez bien, j'ai pas trop de charbon et euh, je ne vais pas en trouver aussitôt. Donc pour l'instant, je ferai du charcoal. Vous aurez compris. Par contre, les bulles, les bulles vertes, c'est chiant. Ouais, c'est du poison, mais on va dire que ça, je reviens avec un demi-cœur, ok? Ah, c'est mieux sur le alors ah, j'en ai vu beaucoup de, de bébes je en, je vais m'en faire quatre voilà c'est bon ça devrait aller hop je fais du charbon c'est ici ça va je vais rechercher ah il y a des graines rechercher des chercher des bébuches pour faire je je n'entends un et euh maintenant ouais mais non dans cette version ça voilà du voilà, merci du charbon faire des torches tout des torches voilà une chose à la fois parce que si vous faites tout en même temps voilà, comme c'est tu fais tout, tout en même temps, donc je vais pas faire en, temps, en Ah, y'en a plus! Au oh, moins, je récupère des bâtons et tout. Si ah, je les casse pas une carte Ah, j'en mets deux encore et euh, je me en rends ensemble en... en planche. Voilà. Là, je ah, Hop! Voilà, et je vais faire faire le Une pauvre personne, une pauvre. Ah, parce que là, franchement ça va avoir faim. Dans la review aussi. Ça c'est autre chose. <rire> aussi dans la review. Pas seulement dans le jeu. Ouais. <rire> c'est pas encore ça le charbon. Pour l'instant je fais du charbon de bois moi j'appelle ça du charcoal en anglais ils appellent pas ça charbon du... mais ils appellent ça du bah du charcoal en fait c'est ça que ça, ça voilà c'est bien les c'est raté comme ça la survie dans la vraie vie? C'est ouais, bien, Bah ouais, non, un peu différent. Qui m'a tapé? Un squelette. Euh. Ah non, c'est que je régène. Putain, j'ai eu peur. Ah oui, tu récupères des coeurs. Ouais, je récupère des coeurs et du coup, bah, c'est du poison. Putain, j'ai eu peur. Je suis qui, qui me frappe un squelette Oh non ça va euh, que... <rire> en Là a un là-dedans en plus chance Bah oui c'est chance je vais gêner Hop des poulets et... ah putain j'en ai tué que deux moutons Je l'en trouve la nuit prochaine Je pense que euh, cette heure euh, cette heure là je vais le continuer dans mon coin avec un de Bicaric Derrière. Ah, ça, c'est on... celui-là Oh putain, y a un mouton Ah oh, pardon. <rire> ouais, mais je suis content d'avoir eu un mouton encore. Oh, putain, il est. Une... Ah, oh, <rire> J'ai peur de tout le monde. m'a ah, pas suivi, l'araignée, j'espère. respawn ici. Allez, casse-toi, Armin. Ça se fait tuer par une arrière Ah yes. Ah oui, on meurt direct. Oh putain, comment ça fait vraiment. Je perds tout. Hein. Voilà. Attends. Alors, on la voit mon. Donc voilà, ah putain, je suis mort! Ah putain, m'a fait peur! Ça. Oh putain, c'est bon lourde, elle screamer là, c'est bon, vous arrêtez! Ouais, mais non, mais attends, je mon stuff normal. Ah, c'est bon, arrêtez-moi. Ah merde, ma pioche! C'est bon, vous avez fini de me faire peur comme ça là? Ah, elle m'a sauté dessus! pendant que <rire> je dormais J'ai vu hein, un creeper ta Oh bon moi c'est plus rempli. Moi je survie avec un coeur. Ah non j'ai pas ma la pioche. Non ça c'est une pioche en roi. Ah putain je suis en Bon, alors, je ou pas. bon. J'ai ma Ah j'ai encore ça. J'ai ma viande et ma bouche ma tête on peut bouger. Si je trouve un village, bon c'est bon, parfait. Hein. Je pense pas que ce, dans cette vidéo je trouve pas un village, pas. Si vous voulez aussi, euh, je refais une vidéo euh, où euh.. Sanny euh... Oh, je vois... Euh, presque rien Parce que c'est avec une commande Je vais en description Parce que... Voilà De toute façon je l'ai déjà fait c ce genre de survie Mais Là ça dure un petit peu plus longtemps Et c'est bon Je prends des fleurs J'en aurai eu plein besoin de bouffe As un... En vrai dans ce jeu t'as toujours besoin de bouffer parce que si tu cours tout le temps de en... toute façon dans ce jeu il faut tout le temps courir donc euh, voilà au bout d'un moment euh... après j'en ai encore euh... j'ai entendu un squelette je crois ou je deviens fou je suis traumatisé par le squelette ah, lui a tué les moutons, le chien. Je suis pas les être... C'est c'est pas d'os. Je ne pas tuer le squelette. Alors, je peux pas mon profil. Oh, mais non. Il y a une montagne. Il y a forcément des charbons ici. Hein. Ouais, je n'en vois et... Voilà. <rire> Il y en a. Bon, bon c'est pas ça. Bon, moi, j'ai tranquille et tout je quand même le charbon normal parce que ça sert pas que euh, à cuire la viande hein, ça sert aussi à bon, vous savez à cuire euh, du fer et tout ou aussi faire des torches et ouais c'est pour ça que je en prends masse <rire> bon c'est pas grave j'ai quand même fait du charbon de bois et tout et puis voilà euh, comme ça euh, voilà ah, ouais. bah, en fait il faut Hop, on va faire des torches. Ça, ça, ça c'est du cuivre. Mais... Ça va venir pour ce jeu. pour le je... well, update. Après on aura la wheel Update. Ah oui, ah, après ce sera la will Update qui va bientôt sortir. Ah oh, putain, la prochaine mise à jour, j'ai trop hâte. Ah cette année on a eu beaucoup de mises à jour franchement dans le jeu. Ah, c'est pas comme si on n'a on a, on a pas eu beaucoup dans euh, l'année dernière, mais c'est quand on a, mis, on en a un 2 trois on en a eu plus un plus aujourd'hui. Hein. Donc, euh, donc voilà, j'ai encore des animaux parce que j'ai besoin de On a, on a eu plein de de, de mises à jour je crois. Euh, cette année bien plus qu'avant donc c est, c est cool. là on a eu on a eu la point 17 et la point 17 pour une partie 2 et là on a eu on va voir là on a une snapshot sur console de la pointe parce que là c'est marqué 1.18 en fait bon, moi je compte ça pour un, un point 1.18 mais bon oui, on aura on parlera dans la mise à jour aussi des euh... on a aussi là, dans la mise à jour des secondes, je vais faire un truc dans les paramètres. Je qu'on va s'arrêter là. Hein. Franchement, on a fait une nuit. Euh, bon, je continue encore un peu. Hein. Moi, je suis mort, vous avez vu, je suis mort dans la survie. Ah, attendez, il y a une grotte là. Ah oui, c'est une grotte, ça. Oh, je vais faire des torches. J'ai 35 torches. Euh, 35. Ah non, ah, mais il y a du fer! Ah, mais j'ai bien fait! J'ai bien fait rentrer! là. Il y a du fer, ok! Ah, il y en a deux! <rire> ah, ouais, il y en a deux! Je viens de tuer moi! Non, non, il y en a deux! Ok! Franchement, ça aussi! Ça... Ah, il va faire nuit! Ah non! <rire> ah non! Le mec, il, il croit! Il croit tout qu'il qu va faire nuit! Je, pense. je sais pas pourquoi je pensais que j'avais laissé la matinée de craft ici. J'allais mon pire. Attends. Ouais. de port 8. Ouais mais ça va faire déjà 20 20 minutes. Attends, je minute. Ouais 20 minutes c'est bien pour aujourd'hui. un demi-coeur. Et tiens, je suis même pas mort pour un dégât de chute en plus. Attends, même sur les montagnes, hein. bon après, j'ai fait attention quand on était sur un arbre. Là, je quand... Tout à l'heure, j'étais sur un arbre et là, là je fais attention, je saute pas comme un débile. On va aller sur... dans cette faille et après on s'arrête. Ok, si je meurs pas, si <rire> je meurs pas avant. Ah, il y a des encul Non, non, non, non, bouger, bouger de là. Merci, vous euh, êtes euh, sympa. Attends, on va faire de conneries. Un... Non, c'est ça, c'est du charbon. En... Voyons. Voyons, on va faire un pont. On va prendre. On va faire un pont et on saute. Non. Voilà. Je, je, je, je prends prendre du charbon, monsieur. Euh. le fer. Le charbon. Le mec qui se trompe de bon. Sortir de monde, ce jeu, putain. Ah. Il y a toujours autant de succès ce jeu, putain. A chaque fois il va dire putain c'est.. a ah, bon, bah un là c'est du... de, de la piste euh, de la piste. Oh non mais il y a des zombies partout, où je peux pas bouger. Pas bouger les zombies. C'est pas moi qui faut bouffer. Vous pouvez pas bouffer une jolie fille. Ah oh putain le creeper meuf trop peur ça. Merde. Bon, bon, bon, c'est intéressant. Ah, <rire> euh, je suis sur le faire d'abord. J'ai plus de bouffe. <rire> yes. Ah, oh putain, je peux faire une, deuxi une deuxième fois, parce ça c'est bon ça. Il est un fou, mon gars. je fais qu'un charbon. On fait qu'un de la Ouais Voilà. Voilà. On est bien. Attends, je peux le faire. Ah non, bah non. Allez. Là, oh. écoutez. ah ouais vas-y, j'ai envie de créer mes bottes. J'ai envie de créer mes bottes. Je, mes bottes. Euh, ouais, je fais du sash. Je fais ça. T'as quoi non, je fais mes bottes et j'arrête. Voilà. Je faire. Et ben bah, écoutez, euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. portez likez la vidéo, abonnez-vous, commentez euh, et euh, à très bientôt. Ciao.